commencer à remercier très sincèrement ça, ça, ça, ça, leur Majesté, le roi et la reine de Thaïlande, de nous accepter aujourd'hui dans leur propriété du flanc Zalais. Vous voyez, l'ambiance est très familiale puisque leurs altesses royales sont avec nous, qu'elles ne sont pas impressionnées du tout par les caméras qui sont en train de tourner et qu'elles sont en train de chanter très gentiment, implichant de leur pays, je l'imagine tout au moins, je vais vous les laisser écouter. Ben, vous voyez, juste au moment où je vous dis écoutez-les, elles s'arrêtent de chanter un tout petit peu impressionnées, je pense. Mais est-ce que j'ose peut-être vous demander, Majesté, de nous les présenter l'une après l'autre, de nous dire leur nom et leur âge aussi? C'est là, à 3 ans et demi, et elle s'appelle Jula Porn. C'est un peu un nom très difficile, et c'est là, à cinq ans et demi, et... Elle s'appelle Sirinton. Et je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là Celle-ci. Oui. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons oui. déjà. Elle a déjà des petits sourires très coquets, et très féminins. Et quant à l'autre, elle Plus euh, plus vif, plus actif. Plus active. Eh bien, maintenant que nous avons fait connaissance, je crois que nous pouvons tous nous rendre compte que l'ambiance ici au Français est très familiale. Et euh, d'ailleurs, Sire, je m'adresse à vous maintenant, lorsqu'on parle du fonds on parle obligatoirement du lac Léman. C'est le lac Léman que nous dominons et que vous connaissez fort bien puisque vous avez fait une partie de vos études à Lausanne. Lausanne dont vous gardez un grand souvenir, je crois. Nous étions ici assez longtemps. J'étais à l'école ici, à Lausanne. Et on connaît bien le lac Léman ici. <rire> Mais est-ce que la Suisse et Lausanne, c'est le lac Léman ou c'est encore autre chose Je crois que... Lorsque vous êtes dans un pays, vous revenez d'ailleurs d'un grand voyage maintenant qui vous a entraîné dans 14 pays, vous étudiez très attentivement les institutions du pays en question pour peut-être par la suite les mettre en pratique dans votre pays. Le but de nos voyages officiels n'est pas de... de les, pour l'enseignement ou bien pour trouver quelque chose, mais c'est surtout pour amener, apporter le les salutations et le, pour dire en anglais, le goodwill du, du peuple, de son pays, le peuple en visite, c'est une action de contact personnel. Contact qui veut dire amitié, bien sûr. Oui, amitié entre notre pays et les pays en question. Là, ce que je disais tout à l'heure, si on étudiait les institutions des pays étrangers, c'était d'ailleurs peut-être une erreur, car je crois savoir qu'en Thaïlande, que dans votre pays, on n'adopte jamais au fond ce qui vient de l'extérieur. On adapte tout au plus. On est ouvert à toutes les euh, tout bien pour le pays. Mais on doit, comme vous euh, adapter aux conditions locales et puis euh, aux, à nos institutions, à notre euh, tradition. Bien sûr. Si vous le permettez, j'aimerais que nous nous évalions pendant quelques instants du flanc Zalet, que nous nous évalions de Suisse, pour nous rendre à Bangkok, pour nous rendre dans votre palais. C'est peut-être très indiscret de vous poser cette question, mais enfin, comment commence la journée d'un roi Mais je me lève. <rire> pas, euh, pour, pour dire une, une journée qui est typique, c'est difficile de vous la décrire parce que chaque journée est différente. Euh, J'ai un principe de ne pas tomber dans la routine, et c'est toujours un peu différent tous les jours. J'imagine tout de même que, pour vous, votre métier de roi vous demande d'assister très régulièrement à ce que nous appelons ici le conseil des ministres. Alors, conseil des ministres, c'est vous préoccuper principalement, je le sais, du sort de votre peuple. Non, le conseil des ministres, euh, se réunir sous le premier ministre. Euh, je n'y assiste pas. Mais si je veux rencontrer certains ministres, il faut m'inviter à venir, ou bien plusieurs ministres en même temps, pour certaines questions. Quelles sont vos grandes préoccupations euh, concernant par exemple la santé publique en Thaïlande Car je crois savoir que justement la santé publique, c'est un des problèmes que vous vous efforcez de résoudre le mieux possible. La santé publique est... est... Un problème mondial, Et parce que tous les gouvernements qui sont bons doivent s'occuper du bien-être du peuple, du pays. Et nous avons toujours fait, depuis bien des années, une campagne pour la santé publique. Pour que les, le peuple puisse comprendre comment vivre. Oui, vous parlez euh, du peuple qui est heureux. Et il est une chose remarquable, d'ailleurs, lorsqu'on parle de Thaïlande, c'est que lorsqu'on traduit ce mot de Thaïlande, on sait que cela veut dire « terre libre », je ne me trompe pas, n'est-ce pas Lorsqu'on parle de Bangkok, on parle de « cité des anges », ce qui montre vraiment que votre pays est un pays heureux. Je crois probablement le plus heureux du sud-est asiatique. Comment l'expliquez-vous alors que vous êtes entouré, au fond, par des pays en agitation politique perpétuelle C'est euh, parce que nous, nous gardons nos traditions, nous essayons de les consolider, même, pour que le peuple puisse avoir quelque chose à, à quoi s'en tenir. Et nous avons aussi la religion qui est très ancrée dans le peuple. Oui, je crois savoir que la religion est une chose primordiale en Thaïlande. Et lorsque vous en parlez, vous en parlez toujours avec une grande foi. Parce que je crois que c'est véritablement l'important, n'est-ce pas, dans votre pays C'est très important parce que nous devons avoir un refuge pour pouvoir vivre, n'est-ce pas Avoir un idéal et un moyen de vivre, une manière de vivre. Les grandes cérémonies religieuses, euh, il y en a une chaque mois entre les cas Cela ah. dépend de la saison. Et d'ailleurs, nos cérémonies, cérémonies religieuses, proprement dites, ne sont pas très, très luxueuses parce que la religion bouddhique n'a pas tellement de rites Lorsque Lorsqu'on parle de Thaïlande, on parle maintenant tout au moins d'industrialisation, n'est-ce pas euh, Quels sont les projets que vous avez concernant l'industrialisation de votre pays Si je vous pose toutes ces questions maintenant, c'est que nous évoquions tout à l'heure ce conseil des ministres, auquel je vous n'assistais pas d'ailleurs, mais que nous évoquions au fond euh, les problèmes sérieux qui sont les vôtres. Après, euh, tout à l'heure, si vous le permettez, nous verrons euh, l'autre côté, de l'autre existence. Notre pays, jusqu'à certains temps, est un pays... Euh, surtout agricole et maintenant il est encore agricole, mais avec l'avancement de, de la vie donc euh, du coût de la vie ça augmente et puis que les gens veulent un peu plus de luxe alors il faut beaucoup plus de revient et l'agriculture euh, ne peut pas apporter tant de euh, bénéfices euh, si rapidement. L'industrie est la seule solution. C'est pour ça que nous devons nous diriger vers l'industrie qui est très faisable chez nous. Mais lorsque vous parlez d'industrie, vous faites allusion à quoi euh, À la soie ou y a-t-il d'autres choses encore Il y a déjà la soie, euh, depuis bon, assez longtemps, bon, bah, mais plutôt du artisanal. Mais d'autres industries, plutôt des, de l'industrie légère, d'abord. Nous avons parlé de problèmes sérieux aussi. J'aimerais maintenant que vous nous montriez que un roi est aussi un homme et qu'il y a certains moments dans son existence où il veut se délasser, il veut avoir des loisirs. Quels sont vos loisirs Il y a les, les sports, et la musique. Les sports, quel sport pratiquez-vous euh, En Bangkok, je pratique le badminton, oui. la nage. Aussi, quelquefois, le ski, dans la mer. On peut pratiquer le ski nautique à Bangkok, bien sûr. C'est très en vogue et chez nous, je crois que les, les gens aiment beaucoup ça parce que c'est pratique. Et que, euh, en dehors du ski nautique, y a-t-il d'autres sports que l'on pratique, ici je ne fais plus allusion même au sport que pratiquez, mais que le peuple thaïlandais aime à pratiquer, y a-t-il un sport national là-bas Il y a plusieurs sports, le, le sport le cerf-volant, vous allez peut-être sourire, mais le cerf-volant est un sport. Comment est-ce que ça se passe Il y a deux camps avec deux sortes de cerf volants et ils font la bataille pour descendre l'autre. Alors c'est celui qui monte le plus haut qui a gagné Non, c'est pas celui qui monte le plus haut, c'est celui qui amène l'autre et qui descend l'autre dans le territoire ami. Mais... Profitons, si vous le voulez bien, Sire, de regarder ces cervelants thaïlandais pour laisser s'esquiver les princesses royales qui sont probablement fatiguées par cette conversation de grandes personnes. Et puisqu'en parlant cervelant nous évoquons le sport, veuillez peut-être nous dire si dans votre pays, il en existe d'autres du même genre, qui soient aussi des sports nationaux. Il y a bien un autre sport qui, qui ressemble un peu, un peu à tout ce que vous voulez. c'est un voilà. C'est-à-dire, ça peut devenir un volleyball, ou bien, euh, justement, juste un jeu d'adresse. C'est le tacro. On joue avec euh, une balle de rotin, de cette grandeur environ. Mm -hmm. Et on doit, on emploie tout, excepté les mains, pour l'envoyer à l'autre. Ça se joue à plusieurs personnes. Alors avec le pied, on avec le, le pied la tête, enfin, avec ce qu'on veut. Le... Interdit d'y mettre la main. Interdit de, de l'attraper avec la main. Donc, euh, on peut jouer comme un volleyball ou bien comme le, un petit peu comme le tennis avec plusieurs personnes d'un côté et de l'autre. Et on se l'envoie par-dessus de, par le, le filet. Y a-t-il des compétitions inter qui sont organisées On commence, oui, maintenant. D'après ce que vous êtes en train de nous dire, le Thaïlandais est très souriant et aime beaucoup s'amuser. Ils aiment s'amuser parce que c'est bien de s'amuser. Et de faire des sports, mais il travaille aussi oui je le sais si hein, nous parlions de vos distractions et nous avons été amenés à parler du sport d'une façon plus générale mais j'aimerais parler tout que nous en revenions à vos distractions euh, vous parliez de musique tout à l'heure or nous savons que pour vous la musique ça n'est pas seulement jouer mais que c'est aussi en composer depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à cet art hein, de composer ou de, de jouer. Oh, ben, je pense de jouer pour commencer de jouer, j'ai commencé quand j'avais peu près 15 ans à jouer et, et de quel instrument jouiez-vous à 15 ans J'ai commencé à apprendre le saxophone et après j'ai essayé un peu tous les autres instruments par curiosité. Et vous en êtes devenu tout doucement à la composition euh, La composition parce qu'il y a un ami, un cousin qui composait lui. Il ne savait pas une note de musique mais il composait des chansons alors il m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne composez pas aussi. Alors j'ai essayé et c'est assez intéressant. Quelle était la première mélodie que vous composiez Car il y en a eu beaucoup, je sais, mais la toute première. Vous vous en souvenez La première mélodie n'est jamais sortie parce que euh, c'était euh, quelque chose qui, qui n'allait pas. Mais les autres, elles, sont sorties, c'est-à-dire ont été diffusées dans le monde entier et ensuite, euh, la deuxième mélodie que j'ai composée, euh, j'ai donné à ce cousin à faire les paroles. Et puis, c'est sorti un bal de, de charité à Bangkok. Et comment s'appelait cette mélodie En anglais, c'est euh, « Love at Sandown ». Mais je crois que lorsque vous prononcez ce titre, immédiatement, des sourires se dessinent chez les personnes qui sont en train de vous regarder, parce que ce sont des titres qui sont devenus des titres connus. Je pense, entre autres, euh, à Wen, dont vous êtes le compositeur, je crois, à Alexandra, et à d'autres, et il y en a beaucoup comme ça. Vous composez souvent dans la journée ou dans le mois, y a-t-il des moments qui sont réservés à la composition Non, ce n'est pas... C'est l'inspiration euh... qui, les... qui vous guide. Ce n'est pas à des moments fixés. Et comme je vous l'ai dit, la journée ma journée n'est pas, n'est jamais fixée presque, parce que euh, surtout le travail des rois c'est un petit peu 24 jours par, par jour, parce que n'importe quand on est roi. Vous parlez du travail d'un roi, si, est-ce que c'est un travail qu'on exécute quelquefois avec difficulté parce qu'on se sent seul, parce que bien sûr lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle de métier, il y a peu de droit sur terre et il y a peut-être un petit sentiment de solitude quelquefois qui vous étreint, non Enfin, c'est un métier, oui, comme vous le dites, d'être un roi, ça peut être un métier qui est un peu spécial. Parce qu'il n'y a pas de traité sur la manière d'être un joie pour étudier. Mais en résumé, c'est un, un métier dont il faut se spécialiser aussi. Mais il faut savoir un peu de tout pour pouvoir comprendre tous les problèmes qui peuvent arriver dans tous les domaines. Autrement dit, vous parliez de spécialisation. Je pense que cette spécialisation commence très tôt, très jeune. Et tout à l'heure, vous nous présentiez vos enfants, euh, disons euh, deux d'entre eux, car je crois savoir que vous avez quatre enfants. Euh, leur éducation doit représenter malgré tout un problème pour les préparer à leur, furtu, à leur, à leur future tâche. Pour, euh, pour mes enfants, euh, nous avons regardé dans le, nous avons considéré le problème. C'est un grand problème parce qu'ils doivent en même temps être des enfants ordinaires, c'est-à-dire qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants et qu'ils s'amusent, et qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent euh, leurs leçons. Et entre, à part ça, il y a encore leur position de, de prince, et même dans des pays les plus démocratiques comme la Suisse euh, le mot de prince ou de roi a un charme assez particulier et assez spécial, on ne les considère pas comme des êtres humains ordinaires c'est ça qui est difficile parce que les petits euh, ils sont des enfants des humains mais on les considère comme des princes comme dans les contes de fées par exemple je sais que tous les enfants du monde raffolent de, des comptes de fées. Et c'est quelque chose de spécial. On dit qu'on est riche, on, on est heureux comme un roi, comme des princes. C'est pas tout à fait vrai. Nous avons pu en effet remarquer que vous vous appliquiez, sire, à faire des enfants royaux, des enfants comme les autres. Ainsi, ils aiment les jeux, qui sont les jeux de tous les enfants du monde, témoin ce bonhomme de neige, débonné réglacé. Quelle okay. Quant à l'école, elle est pour leurs altesses royales comme pour les autres petits garçons et petites filles de leur âge, faite de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture sur laquelle on s'applique, euh, des règles grammaticales qu'il faut apprendre. Leurs altesses, je ne les présenterai pas, leur nom est un peu difficile à prononcer pour un européen. On l'air d'ailleurs, si on en juge d'après ces images, euh, d'être des élèves très consciencieux. Au des élèves consciencieux dirigés par une institutrice dévouée et souriante. Pour nos écoliers suisses, il y aurait peut-être quelques difficultés à parcourir cet d'air. mais la petite princesse Sérindorne, malgré la présence de notre caméraman, a l'air d'être tout à fait à l'aise au milieu de ses caractères compliqués. Sire, nous voyons maintenant le prince héritier. Il a des réactions d'enfant de son âge, mais pensez-vous qu'il soit déjà conscient de ses futures responsabilités, celles qui font de lui un roi Les responsabilités, ça veut dire qu'on sache ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Les gens ordinaires peuvent avoir la loi, ils doivent craindre la loi, c'est-à-dire s'ils font quelque chose contre la loi, il y a la police et et à la tribunal et tout, tandis qu'avec euh, un roi, on est au-dessus, disons, du tribunal. C'est ce que je dis toujours à, à mon fils, qu'un roi doit savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de lui-même. Je sais peut-être, sire ce que tous les pères du monde devraient apprendre à leurs enfants, et c'est sur cette dernière impression que nous aimerions vous laisser, en vous remerciant d'une part pour votre accueil si spontané, et en vous souhaitant d'autre part un bon voyage de retour en votre pays, puisque c'est demain que vous vous envolez pour la Thaïlande. Puissiez-vous lui garder encore longtemps son nom de terre libre et de cité des anges